On va voir comment gérer un formulaire de contact, enfin un formulaire tout court d'ailleurs, euh, dans un euh, CMS comme WordPress. Pour cela, on va servir du formulaire, le un des plus connus, en fait, les plus installés. C'est celui-là, extension. Et il s'appelle ils Contact Form 7. Donc euh, ici, si je fais ajouter... Si le site est nouveau, il faut taper ça, voilà, et là le template, on va mettre ça, contact, voilà, nouvelle extension qui apparaît. Une fois que c'est installé, Il faut penser à l'activer. Et une fois qu'il est activé, normalement, il apparaît euh, ici. Là, de ah, ici. Une fois qu'on est ici, bon, on va faire un nouveau. Donc on va cliquer sur créer un formulaire. Par mmh. défaut, il propose deux, trois choses qui sont intéressantes, qu'on peut garder. Je vais descendre le code source. Et qu'est-ce qu'on peut voir Donc dans ce formulaire, la personne doit saisir son mot, c'est obligatoire, son email, obligatoire, le sujet non obligatoire le texte non obligatoire et il y a un bouton envoyer euh, si je veux qu'il ramène qu'il saisisse son téléphone. son téléphone type de champ obligatoire votre téléphone. Oups. Ah oui, il ne pas les accents. Votre téléphone. Ok. Je copie ça. Pour CTRL V et c'est obligatoire, ici le URL, est-ce qu'on l'a, ici URL. de la même manière on peut saisir un champ et on peut demander à la personne qui saisisse son site internet. Ici, saisir un nombre. C'est quoi votre âge, par exemple Une zone de texte. Bon, la zone de texte, ben, c'est notre adresse. Un menu du roulant. Donc, en fait, ici, le nom, on va mettre... Vous êtes. Pas d'espace. Vous êtes une association, une entreprise, une collectivité, et une personne, on peut permettre à la personne d'être et une personne, une entreprise. Si je clique là, on dit que le champ est obligatoire pour notre exemple et j'insère la balise. Bim, je vais rajouter un champ pour pousser oups. Z pour lien copier et je vais faire ça copier que je vais mettre ici. Ok. Et là, je vais dire où vous êtes. Par exemple, de la même manière qu'on a le menu défilant, on a la case à cocher. Exactement le même processus. Des boutons radio. Vous êtes un homme, oui, non. Confirmation, c'est le bouton envoyer. Un quiz avec des questions. Recaptcha, c'est un. Captcha. Fichier, si on veut soumettre un fichier en ligne. Et le bouton soumettre pour envoyer le message. Alors, on va regarder ce que ça donne. Je vais supprimer ça. Voilà. Je clique sur sauvegarder. Sauvegarder. Mes formulaires de contact, c'est bien euh, celui-là, 23, 10, 23, 23, 10, il y a bien celui-là. <coughs> Je vais lui donner un nom quand même. Mon nouveau formulaire. Sauvegarder. Ça, ça ça génère un code mon nouveau formulaire et c'est ça que je dois récupérer copier j'ai fait j'ai cliqué à côté clic droit copier je prends ça et je mets ça dans une page je vais chercher ma page qui s'appelle contact Je vire ça et je mets le mien ici à la place et je clique sur mettre à jour et voyons voir ce que ça donne. Allez sur le site, contact <rire> et le nom. Bon. Vous êtes une association, une entreprise, une collectivité. Le téléphone, l'email, le sujet, et le bouton envoyé. Oh, oui.